C'est dans cette vidéo avec Barbara qu'on va vous expliquer le concept du planté de poro. <rire> Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech avec une invitée qui me fait très plaisir d'être là, Barbara Ediger. Bonjour Barbara. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi. Épisode numéro 2 sur la technique de la lumière. Alors, je vais faire une petite intro rapide et puis on va laisser Barbara un peu expliquer ce qui va se passer ici. Nous allons effectivement tenter dans l'épisode numéro 1, on parlait de la lumière, l'effet, la température, etc. Tu as expliqué, donc allez le voir, il est en description. Rejoignez également Barbara sur ses réseaux. Mais ici, tu vas vraiment nous expliquer là la technique. En tout cas, une partie de ton métier, parce qu'on n'est on pas là pour te l'expliquer. On est là pour allez, lever le coin d'un voile sur ton métier. Mais voilà, vous pourrez là, elle, elle fait les études, etc. dedans. Mais là, on va vraiment parler de la disposition de la lumière dans une pièce. Donc on ne va pas parler de la température, vraiment la disposition de la lumière dans une pièce. Explique-nous d'abord avant qu'on aille. Au cœur du sujet, la petite maquette que tu nous as fournie ici, qui est absolument géniale. Honnêtement, dans « C'est pas sorcier », je pense que tu pourrais vendre ce concept mmh. à, à, à Jamie pour pour faire ceci. On en verra la vidéo sur la chaîne YouTube de Jamie pour ça. Dis-moi. Donc en fait, l'histoire de la maquette, euh, j'ai donné des cours de formation, euh l'IFAPME à Namur, pour ne pas le citer, mais c'est public, donc on peut le faire. Tout à fait. <rire> euh, et donc, je montrais des photos de mes réalisations et en fait, on n'avait pas la notion de 3D. Et donc j'ai réfléchi euh, suite à suite à cette formation, j'ai dit mais comment traduire la lumière et quel, que ça reste neutre parce qu'on traite tous on traite n'importe quel domaine industriel bureau maison okay. extérieur façade il fallait en même temps enseigner la lumière dans quelque chose de neutre donc j'ai créé cette maquette avec un ami on a implanté une série de petits trous dans lesquels je viens mettre ma source et je, je la veux très ludique pour montrer que la lumière Là, est quelque chose de ludique à la fois scientifique mais très ludique Je vais juste faire une petite et parenthèse accessible. parce que Barbara est, est, est humble et ne, ne le dit pas mais euh, le, le, le métier de Barbara en soi, vous ne l'apprenez pas à l'école non. En, par en partie, je, je, je, je schématise peut-être un peu, mais on, on apprend le métier d'architecte de bâtiment, on apprend le métier d'architecte d'intérieur, mais l'architecte d'intérieur, c'est 3-4 ans, et donc c'est quand même des fois court pour tout apprendre, c'est logique. Hein? Nous, on a des architectes d'intérieur avec nous, on apprend les, les, on apprend comment réaménager un bâtiment, mais la lumière, c'est limite un chapitre à pas. Donc limite, ceci, tu as dû le créer grâce à ton expérience. Oh, tout à fait. Voilà, tout donc c'est pas que tu t'es... J'ai une à formation autodidacte de presque 30 ans de carrière aujourd'hui. Et, et cette maquette est le résultat d'une réflexion, euh, oui, de, de, très, très de, de ce travail. Voilà. Donc de, on ne va de, pas de... vous dévoiler toute la maquette, ce n'est pas le but, <rire> d'accord On va surtout maintenant vous, vous faire un focus sur ce que ça va te donner, et on va écouter... Pour une, euh, pièce. Pour une pièce. parce qu'évidemment, ça peut, ça peut fonctionner pour tout, et on va écouter Barbara nous expliquer, en tout cas nous démonter, le projet du planté de poros des spots dans une cuisine équipée. C'est parti, focus on a coupé la lumière. Cette maquette, cette démonstration, pourquoi Parce que nous, et je suis certain que Barbara aussi, on vit tous les jours. Vous avez déjà essayé de demander une implantation électrique à votre électricien, une implantation de lumière à votre électricien. Alors un électricien, c'est quelqu'un de très important dans le bâtiment. On tire les câbles, on met les coffrets, c'est un métier qui est technique, oui. pas de problème. Architecte d'intérieur, on gère les espaces. Architecte de lumière, c'est encore un autre métier complémentaire à cela. Pour moi, un électricien, il peut avoir des notions de lumière, mais pas les mêmes notions que nous allons voir ici. C'est pour ça qu'on collabore, pour vraiment expliquer les différences, les différences de métiers. Donc ici, Barbara, explique-nous d'abord en deux mots avant qu'on fasse un gros plan sur ce que tu vas nous montrer. Quelle, quelle est ton idée ici pour cette démonstration Au travers de cette maquette, je vais démontrer euh, de manière très ludique et très simple l'influence de la lumière dans un espace, dans une pièce, et le rôle de l'ombre et de la lumière. Donc, imaginons, donc on a pris des personnages pour que ce soit un peu plus coloré, imaginons qu'on a une cuisine évidemment, de, oui, ces... ou même un dressing ouais, pour euh, imaginer ça. Quelle pièce. Barbara, je te laisse la parole. Donc Thomas, au travers de cette maquette, on va pouvoir démontrer l'influence de la lumière dans un espace. Ici, on est dans un cas de figure où c'est le point central. Donc la lumière tombe sur le sol et les murs du fond sont sombres, donc la pièce se ramasse sur elle-même. Ce qui est quand même le cas quand même régulièrement. Hein. C est c est ce qui est le cas vrai. régulièrement. Après, ce que l'on rencontre très souvent, c'est ce que j'appelle le planté de poro. Voilà. Euh, C'est-à-dire que l'on va commencer à mettre, de peur, de, de, de peur d'avoir de l'ombre, parce que c'est ça la crainte, c'est que de ne pas on va avoir assez de lumière. De ne pas avoir assez de lumière, on va en mettre partout. Donc voilà, on en met partout. Bien sûr, j'ai de la lumière partout. Sauf que euh, ça, ça ne traduit pas une âme dans la pièce. Il n'y a pas de mise en valeur. Il n'y a, a pas de mise en valeur. La pièce complète. Donc bien sûr, en fonction du mobilier, en fonction. De l'organisation d'une cuisine, des matières, des matières. On fait référence on à l'épisode le... numéro un, au premier épisode. Il est évident que tout ça se calcule. Donc ici, on a une pièce vide, mais ça se joue sur chaque espace euh, avec son mobilier à ce moment-là. Donc ici, je vais déplacer les points lumineux pour euh, donner une impression d'espace plus grand, plus petit, divisé, coupé, parce que il va y avoir une proportion de zones éclairées et de zones non éclairées et l'ombre va contribuer à ce rendu de la pièce. Tu travailles même avec l'ombre je, tra je, tra je travaille surtout avec l'ombre. Je travaille surtout avec l'ombre, d'accord, montre-moi ça. Alors, on va commencer à euh, travailler la périphérie par exemple. Si je travaille la périphérie, en fonction de l'éloignement, ici euh, mes spots sont assez loin de, du, du, du mur, donc je vais scalper ma pièce. Parce que la partie supérieure du mur n'étant pas éclairée, je, je diminue la taille de la pièce. Le sol est, est éclairé derrière les personnages et si je veux venir compléter l'éclairage, ben je rajoute un point en avant. Si je retire ce point lumineux, la zone d'ombre ici crée de la profondeur dans la pièce. Si je le rallume, la pièce est rapte ici par rapport à une zone d'ombre que l'on retrouve ici. Donc à la fois ma pièce est grandie sur le plan horizontal, mais elle est diminuée sur la, la hauteur. Si maintenant je déplace mes points lumineux et que je viens rechercher un peu plus mes murs, donc à ce moment-là, le rôle, le rôle du mur, euh, sera, euh, c'est le mur qui devient luminaire. Et donc on inverse les rôles. Mon point lumineux ne doit pas être le point lumineux, mais c'est les matières. C'est les murs qui deviennent des éléments à part entière et qui deviennent une animation. Donc ici, ma pièce est montée, elle s'agrandit. J'ai un jeu de ce que j'appelle des moustaches de lumière. On dirait qu'ils sont sur scène. Ils sont sur scène et si je veux les faire disparaître, je retire un point lumineux. La pièce a l'air immense, on dirait un théâtre. Là, j'ai plus de profondeur parce que j'ai de l'ombre devant. Et tu pourrais réaliser ça dans des cuisines Chaque pièce, pour chaque, chaque cuisine. Pièce. Pour chaque pièce, je peux créer ça. Pour un hall, pour un salon, pour une salle à manger, pour une cuisine. La cuisine, on a besoin de lumière partout parce qu'on cuisine, on passe à table, on allume. Puis après, quand on a fini de cuisiner, on peut très bien se retrouver, euh, avoir une partie de la cuisine éclairée parce qu'on n'y va que pour aller chercher un verre. Euh, C'est un, une fin de repas. Eh bien, on agrémente la pièce par un jeu d'ombre. Et par moment, en fait. de la Et genre, par moment. Par moment par nombre de personnes, si on est tout seul, si on n'est que deux, si on est avec des invités. Et le nombre de circuits va contribuer à cette souplesse. Donc ici, si tu continues les variations au niveau de la pièce. Alors, si je continue la variation, eh bien, je pourrais très bien ne faire, par exemple, qu'une colonne. Donc, cette pièce qui est ronde devient quelque chose d'un peu plus carré. rectangulaire ou carré. Si je veux maintenant ne faire apparaître que le devant de la scène, si je veux raccourcir ma caisse, là, on est dans de l'intimité. Là, on fume un bon cigare, un bon whisky et on fait le monde. Dans cette atmosphère. Tu, tu viens de me parler pour ma cuisine. C'est <rire> complètement moi, ça. Et donc, la lumière traduit des émotions. Et donc, et, et ça, c'est très, très, très important. Et il faut, il faut vraiment accompagner projet par projet, client par client, euh, ces élèves, ce potentiel-là et le raconter comme quoi c'est possible et que c'est accessible. Alors juste, fais-moi une petite démo rapidement. Fais-moi un planté de poros. Oui. et fais-moi une, une belle pièce. Comme ça, on va vraiment voir à la caméra ce que toi t'imagines. Oui, mais ta belle pièce, ce serait quoi Un salon ou une cuisine Une cuisine équipée. On une est cuisine là, on équipée, est en... voilà. Ou un, le... ou un oui, dressing, oui, ouais, ouais, ouais, ouais. Pendant la cuisine équipée. Donc la cuisine équipée, on peut très bien... Ce qu'on retrouve chez beaucoup de gens, c'est plein de spots partout. Donc tout à rien fait. est mis en valeur. Enfin si, c'est éclairé à fond. Quoi. Donc si on a un îlot central, on peut très bien ne travailler que l'îlot central. Donc les personnes sont ici au centre je vais remettre deux pour contraste. Non, ça on peut couper. Et donc à, à, là, je peux très bien. Euh, là, on a, euh, là on a, déjà mangé, on a préparé euh, le, le plat et on termine leur pas. On peut à un moment donné se concentrer, même si la pièce est grande ou elle est petite, mais même si elle est très grande, on diminue l'espace pour se retrouver dans quelque chose de plus cocooning parce qu'on n'est okay. que deux et on termine leur pas. Mais quand je, quand je prépare le repas, ben je viens chercher avec une rythmique euh, différente. Oui, selon la pièce. J'ai mes colonnes à gauche. Mon... Après, j'ai encore les meubles, l'éclairage dans, dans mes meubles. Et je pourrais très bien trouver le plan de travail à gauche et à droite. Et à ce moment-là, euh, j'ai un petit peu tout éclairé. Et en fonction, tout ça est lié à... Tout ça suit le plan de cuisine. C'est totalement lié avec le plan de cuisine. Après, il y a encore les éclairages dans les cuisines, tout à fait, oui, qui oui, vont tout aussi fait. contribuer et qui vont donner du relief au, au pas. Quoi. Et donc, euh, voilà. Pour moi, ça, ça suffit. Et ici, dans, et si ici c'est une zone intermédiaire avec la salle à glace à la manger, par exemple, bah, je n'ai pas besoin de l'éclairer. Si maintenant euh, cette zone-ci doit être éclairée, elle peut être éclairée par la, par la salle à manger. À fait, à Parce que les pièces sont, sont se, communique sont, en, se communique en fait. communiquent ensemble. Alors, deux points ici, j'aimerais qu'on voit ensemble. C'est tout d'abord, tu n'as mis ici que cinq lumières. Je te les a, juste après répondre à ça, tu n'as mis que cinq lumières. Tu me parlais ouais. de quantité de lumière ou de qualité de lumière. Ouais. On a bien compris que le planter de porreux, il y a mieux à faire. Tu parlais aussi que la lumière, c'est de la déco. Des fois, beaucoup de gens se tracassent de la décoration des objets à acheter pour décorer une pièce, et toi tu pourrais limite faire de la lumière de la décoration. D'abord dis-moi, en quoi ta lumière à toi s'est devenue de la déco pour une cuisine équipée À partir du moment où un client investit dans un plan de cuisine, qu'est-ce qu'il voit C'est sa cuisine, ce n'est pas le spot. Par contre, il a peur, et donc il a peur du néant. Et donc on a l'impression que pour avoir de la lumière, il faut que le spot soit vu un objet. Oh un objet décoratif. Pour que, par contre, moi, je pars sur le principe, sur l'ensemble de mes projets, qu'ils soient grands, petits, moyens, gros, minces, n'importe hein, lequel. J'estime que mon luminaire ne doit pas faire la décoration de la pièce. À partir du moment où un client investit dans la cuisine, c'est l'élément cuisine qui est le décor de la pièce. Les gens s'approprient parce que c'est un élément que l'on touche, que, sur lequel on travaille, donc c'est ça qui est important. Ma ça ne sert à rien des fois d'acheter plein de décorations autour. Non. Ah, le plan de travail, c'est une décoration, c est, c est un, et un... toi, tu dois le mettre en Exactement. valeur. Exactement. Et donc, la lumière que moi, je vais traduire, que je vais accomp... je vais accompagner les clients de telle manière à ce que ce soit la cuisine qui devienne le luminaire, parce qu'elle réfléchit la lumière. Et donc, dans ce cas-là, ma source de lumière doit être au mieux la plus dissimulée possible. Et quand on parle ici de quantité de lumière, là, as mis cinq sources lumineuses. Alors que l'on pourrait facilement en mettre sept ou huit oui. pour éclairer tout, parce qu'on veut tout éclairer. Mais c'est... La lumière, qu'est-ce qu'elle doit éclairer Elle doit éclairer là où on travaille. Elle ne doit pas éclairer là où on met nos pieds. Donc la lumière euh, doit être euh, en harmonie avec la fonction et avec l'objectif d'avoir la lumière euh, la plus mesurée qui doit répondre à une fonction. Et donc, c'est le mur, c'est le plan de cuisine, c'est les parois de cuisine qui deviennent des lumineurs. Mais là où je pose mes pieds, j'ai pas besoin de lumière. Alors, je vais, je vais te donner un exemple qui n'était pas préparé pour cette vidéo-ci, mais je viens de l'avoir en, en t'écoutant parler parce que c'est absolument passionnant. Je, on est plusieurs ici derrière la caméra, mais c'est assez passionnant. Moi, j'ai déjà vécu le cas et je vis le cas chez moi. Okay mm -hmm. Donc, moi, j'adore la pénombre. Mm -hmm. J'adore un point lumineux. Ma femme, pas du tout, ça doit être Versailles la maison, il faut que oui. tout soit tout le temps tout éclairé. Comment on arrive à, à, à dealer, on va dire, avec un avis de couple diamétralement opposé Alors là, c le, dans, une fois que l'on fait un projet, est-ce que c'est un dialogue avec le couple Donc quand on a des, des, des sensibilités aussi différentes, euh, on va faire un plan. On va dialoguer ensemble puis après une fois que le plan est fait on détermine le nombre de circuits donc ça pourra euh, si tu te retrouves tout seul dans ta cuisine eh bien tu mets ton ambiance si ton épouse se retrouve dans, la, dans sa cuisine elle mettra son ambiance donc c'est le nombre de circuits qui accompagne l'étude d'éclairage qui va tellement faire vivre, plus cher hein. et c'est une plus, étude c'est une, une qui est, étude qui, est, qui, est, qui, est, qui anticipe l'installation électrique ça évite d'avoir des pièces Exactement. qui vont faire 6 mètres par 4 mètres avec deux points lumineux qui arrivent on pourrait ouais. juste tirer une ligne en plus avec une idée derrière donc on, donc toi ce travail se fait en Comment en amont, en, en amont, amont de tout cela. Tout à fait. Okay. Et tout après, évidemment, fait. le résultat est assez impressionnant. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment un dialogue. Et une fois que l'implantation est faite, qu'est-ce euh, qu qui va faire vivre euh, ces atmosphères différentes ben, C'est le nombre de circuits. J'ai l'impression que ces deux vidéos très très denses, très très denses, est-ce que c'est la première fois que ceci passe à la caméra Oui <rire> Je une pense qu'on aura l'occasion d'en réentendre parler de ceci. Alors, c'est assez simple. D'abord, je voudrais remercier Barbara parce Mais que c'est quand même un. Euh, un gros, un, comment c'était quand même un métier et c'était impression de venir en parler comme ça avec autant de liberté, mais au moins ça permet aux gens de prendre conscience et, et nous-mêmes de pouvoir aussi vous diriger, vous conscientiser et évidemment vous diriger parce que Barbara d'abord est aminoise comme nous, donc on s'est la ici. Oui. On s'est retrouvé sur Facebook. Oui. OK, Ediger, le lien est en bas, c'est h e -I d i g e r oui. On s'est retrouvé évidemment sur LinkedIn, c'est là où moi je te suis le plus parce qu'il faut voir ses réalisations. C'est impressionnant. Donc, on parle de jardin, on parle de maison, on parle de, de tours. Il y a des très grandes tours à de, Bruxelles qui de, de sont éclairées. Rive, voilà. maison, de Et de... je vais quand même donner pour cette vidéo aussi quand même l'idée. Le, le, le, si vous passez en Bruxelles, parce que vous êtes beaucoup dans le monde entier, Bruxelles a une tour très, très fameuse avec plein d'éclairages dans tous les sens, qui est vraiment une des plus connues de Bruxelles. C'est Barbara qui l'a réalisée. Donc, merci beaucoup Barbara de merci venir Thomas. nous faire ce, ce cadeau. Parce que ça, c'est un partage de connaissances oui. complet. J'espère oui. qu'on pourra se retrouver. Par... On a encore des idées pour vous parler de lumière. C'est pas facile. Ah, c'est pas, pas facile d'en parler, c'est pas facile d'en parler. Mais donc, vous avez des questions sur la lumière, etc. Sur votre pièce, vous vous dirigez vers elle. Vous avez des questions pour la cuisine, les électroménagers, vous vous dirigez vers nous. Et on se retrouvera de toute façon dans un mariage commun pour tout cela. Merci à toutes et tous. Merci Barbara. Merci Thomas. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il y a également des podcasts si vous voulez nous suivre sur les plateformes de téléchargement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao